Quotidiennement, j'ai fait de la sensibilisation parmi les populations. J'ai fait l'identification des plantations, dans les champs des travailleurs ou bien des agriculteurs. Je joue le rôle comme un pont entre le projets forêt et les populations de Yangambi dans plantations. Tout le monde m'aime pour ça. On m'appelle souvent Mama fine, maman fine, maman fine. Et je suis avec les paysans et, et les travailleurs des projets forêts en beau terre. J'ai fait étudier mes, mes frères qui sont à l'université. Je, je les soutiens avec cet argent. J'ai fait ma, ma famille personnellement dans ma maison. J'ai acheté des choses. J'ai embelli vraiment ma maison. En tout cas, c'est très, très bon.